Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga bani votre consultant de business. Alors, euh, salut encore à toute la communauté liable à tous les, les crypto-millionnaires. Donc euh, voilà, je fais cette vidéo pour euh, voilà euh, vous présenter ce fichier-là euh, sur lequel j'ai travaillé qui va vous permettre, en fait, comme un fichier synthèse, voilà, qui vous permet de savoir en fonction du pack euh, que vous avez choisi et si vous mettez en pratique euh, le, les plans stratégiques de récap, combien vous pouvez avoir euh, de, de 1 à 5 ans. Donc par exemple, alors, avant de commencer, hein, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, il serait bien, beaucoup aimeraient bien savoir euh, si j'ai fait les récaps avec le pack de 200$, dollars combien je vais gagner dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que je suis obligé d'acheter chaque pack Voilà, euh, vous n'êtes pas obligé d'acheter chaque pack comme euh, celui-ci par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a regroupé tout cela. Euh, on, vous a, on vous a compacté ça en réalité. Voilà, pour permettre maintenant à chacun c'est-à-dire, euh, vous saurez exactement quel pack, quel fichier de récap, euh, quel plan de stratégie vous devez commander en fonction de ceci. Donc, euh, en fonction de ce petit fichier qui vous donne, euh, on l'a appelé pack magique, qui vous donne tous les, les, les, les, les montants, des gains, de vos gains sur un an, deux ans, trois ans, jusqu'à cinq ans. Voilà, jusqu'à cinq ans, vous pouvez savoir... Si vous ne faites aucun retrait avec le pack de 200 dollars, comme vous pouvez le voir là, voilà exactement ce que vous avez. Et voilà, euh, comme cas pratique, comme vous pouvez voir ici, c'est le pack de 200 dollars. Ça, c'est le pack de récap de 200 dollars qui vous permet au bout de 5 ans qui vous permet au bout de 5 ans de gagner 29 000 dollars, ce qui n'est pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec le, le plan récap de, de 200 dollars vous allez commencer les récapitalisations à la 31e semaine, vous voyez, à la 31e semaine, vous allez faire votre première récap, voilà pourquoi on dit toujours qu'aller e mal. en fait, il y a le, le pack le moins intéressant en réalité, c'est le pack de 200 dollars, mais pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de moyens, qui ne peut que se lancer avec ce pack là, vraiment, il faut récapitaliser au moins sur deux ou trois ans, pour pouvoir avoir des gains conséquents, comme vous voyez, les récaps sont assez éloignés, donc, euh, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, quand on prend les, les années, première année ici, avec le pack de 200 dollars, vous avez peut-être 340 limo. Euh, à la deuxième année, avec votre plan stratégique, vous êtes à 735 limo. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez le voir ici dans notre fichier. C'est le même principe. Donc, si je mets par exemple 3 ans là, vous allez voir que au bout de 3 ans sans retrait, vous, vous, vous, vous gagnerez 2069 limo et c'est le même montant qu'on aura ici 3 ans troisième année vous voyez donc ce fichier est assez intéressant par exemple pour celui-là qui a un pack de 1600 dollars vous savez qu'avec notre plan stratégique vous gagnerez au total 57 242 dollars vraiment pour avoir le bas prix en limo, en français, il faut multiplier simplement par au minimum 600 francs. Le dollar, allez, il y a plus mal au rachat, c'est 600. Donc faites ce montant-ci, fois 600, vous saurez combien au minimum vous aurez au bout de 3 ans. Au bout de 2 ans, combien vous aurez. Au bout de 5 ans, vous retrouvez 1 million de dollars. Voyez un peu. Donc avec le pack de 1600 dollars, vous pouvez gagner au bout de 5 ans 1 649 000 dollars. Donc, vous êtes millionnaire en dollars, carrément. Donc, voilà, euh, pour ceux-là qui sous-estiment encore euh, la force de l'IEB mal vraiment, moi, je, je l'ai bûché, je le bûche chaque jour, je ne dors pas pour trouver les, les moyens pour euh, perfectionner les gains avec l'IEB Limal. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 3200 dollars en 5 ans, voilà, ça vous donne 4 millions, plus de 4 millions, donc 4 millions 800 000 euh, dollars l'IMO. Donc, avec le pack de 3,000. Avec le pack de 6,400 dollars Pretoria, vous voyez qu'en 5 ans, vous êtes à 13 millions. Hum? C'est ça, non C'est 13 millions, moins un tout. C'est à 13 millions de dollars. En 3 ans, vous êtes à 375 000 dollars. En une année, vous êtes à 16 000 dollars. Donc, si vous récapitez, vous voyez que, en fait, avec les... Plus de paquets conséquents, plus vous gagnez gros en récapitalisant sur une année. Euh, même si vous récapitalisez sur une année, vous gagnez plus du double, plus que le double de votre investissement. Au lieu de peut-être 12 800, vous voyez, vous retrouvez avec 16 700. Sur deux ans, vous êtes encore à, vous êtes encore un peu plus que ça. Donc, vous voyez que c'est merveilleux de faire des récaps avec Yéblimat. Voilà, donc moi, je ne sais pas encore ce que tu attends. Le fichier, euh, il est disponible, il n'est pas gratuit, bien entendu. Maintenant en fonction de ça, vous pouvez commander euh, un fichier, un plan stratégique en fonction de, de vos besoins. Mais sachez que les plans stratégiques sont disponibles pour tous ces packs. Voilà, pour tous ces packs. C'est assez simple pour tous ces packs. Les prix sont euh, assez abordables. Donc pour ceux qui veulent et le fichier et le fichier que j'ai appelé Sim magique Donc euh, avec vous pouvez, on, on vous fera des prix. Voilà, vous fera des prix. Mais aussi, une autre bonne nouvelle pour tous mes fioles, dorénavant, tous ceux-là qui sont mes fioles, sachez que vous aurez euh, 50% de remise sur tous les fichiers RECAP. Et pour ceux-là qui vont prendre les packs peut-être à partir de 3200$ dollars et qui sont mes fioles, je dis encore, qui sont mes fioles, je vous offrirai les fichiers RECAP du pack en question à partir du pack de 2000 à partir du pack de 3200 dollars voilà pourquoi parce que j'estime que vos gains de parrainage c'est-à-dire les bonus de parrainage que je reçois sur vous vous permet déjà d'acheter votre pack et sans compter que vous aurez peut-être encore le 1% peut-être le 1,2 ou 3 dollars que je peux même encore vous renvoyer en limo voilà comme je disais tantôt l'IEBIMA la pauvreté est finie donc voilà tu es mon fiel la partie de cette vidéo jusqu'à toujours et dorénavant, tous ceux-là qui souscriront au minimum à un pack de 400 dollars, voilà, vous recevez. Non, au minimum, il ne faut pas que je fasse de discrimination. Même ceux-là qui prennent 200 dollars, voilà, vous recevez 1% de retour sur investissement c'est à dire je vous renvoie les 1% des bonus de parrainage que j'ai reçu en limo bien entendu voilà on va se partager les gains maintenant et maintenant ceux là qui prendront à partir du pack yaoundé de 3200$ dollars en montant le fichier du récap le plan stratégique récap en fonction du pack que vous avez vous sera offert gratuitement il ne vous sera plus payant tous ceux qui auront les packs en dessous et qui seront mes fioles, vous aurez la possibilité d'avoir le fichier mais à moitié prix. Voilà. Donc, j'espère que... Euh, voilà, on n'allait plus trop pleurer, mais vraiment, c'est une opportunité à ne pas manquer. J'ai raté le premier vol de Sim Airline, accompagné aérien. Je me suis dit que le second vol doit être dans cet avion. Donc, voilà. Et je pense que j'y serai. Comme vous pouvez le voir, là, je suis déjà un investissement total de 9 millions. Donc, 9000 dollars. Allez, Bima, ça fait 9 millions. Vous pouvez voir. Voilà, donc, euh, c'est pas du... du bah, on ne badine pas. On avance. J'ai déjà reçu même 360 dollars, un jour, là, de bonus du, du team. C'est intéressant. Pour ceux qui développent les, les, les équipes, qui aiment bien faire le marketing, voilà, une opportunité stable et fiable depuis 4 ans, qui ne cesse de me surprendre particulièrement, et qui surprend beaucoup. Ou ceux qui ne savent pas, IEPLI mal signifie la pauvreté est finie en langue bassa au Cameroun. Voilà, IEPLI mal. La pauvreté est borlée, les amis. Donc, je ne sais pas, ce qui est de toi, mais peu importe, c est, c est, c est, euh, cette plateforme, cette entreprise, elle a les tentacules partout. Euh, les leaders un peu de partout dans le monde, en France, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, là, partout. Vous vous trouvez, peu importe où vous êtes, vous avez la possibilité et vraiment beaucoup. Ont changé leur vie à partir de cette plateforme vraiment je regrette de l'avoir découvert aussi tard mais dieu merci je l'ai quand même j'ai quand même intégré mieux vaut tard que jamais je préfère prendre le cran en marche et je vais me rattraper très vite donc voilà euh, donc euh, pour ceux là qui n'ont pas encore connu l'IEBI vous n'êtes pas encore inscrit n'hésitez pas à vous inscrire via le, le lien via mon lien en description de la vidéo euh, voilà euh, je laisserai aussi comme d'habitude mon contact vous pouvez me contacter pour l'achat ou la vente de vos limo. Voilà. Donc, pour tous ceux de mes fioles, vous savez déjà, vous avez des prix préférentiels. Voilà. Euh, N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vous renseigner encore. Euh, on est là. On cherche pour vous. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo va vous booster. Où vous êtes. Vraiment. L'Ieglima, c'est du lourd. Une entreprise qui a investi vos sous dans la crypto-monnaie dans le trading de la crypto-monnaie, en plus de cela, a investi dans l'agro-industrie, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, l'immobilier. Et maintenant, ils ont même mis, ils sont encore mis sur pied, je crois que c'est déjà lancé, une micro -finance. ils ont des cartes Visa, euh, des mastercard pour les retraits, ils ont une compagnie aérienne, les amis, il faut quoi d'autre pour intégrer une plateforme pareille, c'est les plateformes qu'on recherche. On cherche la stabilité, on cherche la fiabilité. C'est rare, mais quand on en trouve une, on s'accroche. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de liker. Et on se dit à très bientôt dans les futures vidéos. Ciao, ciao.